Bonjour les amis, vous voyez beau temps ici dans le sud de Tenerife. Peut-être que vous vous intéressez à la bourse mais que vous n'avez pas un énorme capital pour démarrer et que vous aimeriez bien gagner de l'argent de cette manière-là. Puisqu'aujourd'hui mettre son argent en banque, pas, ça ne rapporte plus rien. Donc il faut bien arriver à trouver d'autres moyens pour faire fructifier même un petit capital. Alors euh, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos euh, des, possi des, des possibilités et surtout des nécessités de se former, de suivre des formations, mais si vous suivez euh, une formation comme par exemple euh, ma formation Scalping plus Ishimoku, vous trouverez un lien ici en dessous, et eh bien ça ne vous coûtera pas cher du tout pour euh, vous initier au trading, vous avez même la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc euh, à partir de là, une fois que vous êtes formé, eh bien, vous pouvez ouvrir un compte, d'abord un compte de démonstration, mais après un compte réel avec un capital de 1000, 2000 euros, c'est tout à fait suffisant pour commencer. Et euh, vous avez des plateformes gratuites comme euh, MetaTrader 4, je vous donnerai des liens dans mes formations sur euh, des bro brokers donc euh, tout à fait sérieux et fiables qui prennent des petites commissions donc euh, vous aurez un broker tout à fait adapté à la technique de scalping qui est celle que je préconise pour commencer et donc vous arriverez à gagner peut-être 5 euros, 10 euros, parfois 15 euros par trade peut-être 50 euros sur, sur une matinée mais avec un petit capital c'est quand même pas mal si vous faites cela plusieurs jours par semaine à partir du moment où vous aurez une certaine maîtrise et eh bien vous pourrez soit augmenter votre propre capital, soit vous trouverez certainement, en voyant vos résultats, euh, des personnes, des amis ou de la famille qui seront intéressés par euh, ce que vous faites dans ce domaine-là. Donc euh, certains n'ont pas le temps, et eh bien euh, peut-être que vous, vous avez le temps de trader, vous aimeriez en faire euh, votre activité principale, et eh bien c'est tout à fait possible de démarrer donc avec un petit capital, il ne faut pas un très gros capital pour commencer à gagner de l'argent sur euh, sur les marchés financiers. Le tout est d'apprendre comment faire sans prendre de gros risques et avoir des résultats réguliers, c'est le principal. Ne pas investir de manière irraisonnée, donc il ne faut pas vouloir gagner trop vite avec un, un petit capital non plus. Donc allez-y progressivement et vous verrez que c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de traders qui ont commencé avec un petit capital et donc euh, vous pouvez euh, avoir confiance dans des techniques de trading comme celles que je préconise où vous commencez avec des, des très petits risques euh, et des gains proportionnels bien sûr euh, à votre capital mais qui peuvent devenir euh, très intéressants une fois que vous avez maîtrisé donc, euh, une, une méthode comme ça. Et beaucoup de gens cherchent euh, des traders capables de faire fructifier leur argent puisque vous le savez, en banque, les gens qui ont de l'argent doivent trouver d'autres solutions pour, pour investir. Alors il y a l'immobilier, mais la bourse est également euh, un moyen de placer son argent et de le faire fructifier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la et partagez-la, ça donnera peut-être des idées à certaines personnes pour se mettre à la bourse, même s'ils n'ont pas un très gros capital. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.